Ah ça faut qu'on presserait. Là, il faudrait qu'on pousse par là. Voilà, de façon encore. Encore. Stop là, ouais, ça devrait aller. On ne va pas le poser sur un des côtés en fait, qui est tourné vers l'intérieur de l'église, parce que pour le faucon, ce ne serait pas hyper logique de venir ici. Et du coup, vu qu'il est tout le temps vu de l'autre côté, je pense que c'est plus intéressant de poser de l'autre côté. Il ira plus facilement visiter le nichoir et potentiellement, du coup, nicher dedans. Quand il a des plateformes, etc., bah, en fait ça lui convient totalement pour nicher en milieu naturel. Il a juste besoin d'une plateforme, il n'a pas de milieu couvert. Et nous du coup quand on pose des nichoirs, on pose une boîte parce que comme ça au moins ça protège les intempéries et ça limite euh, ben, la destruction des nichés et tout ça On va peut-être le rentrer un petit peu plus, bouge pas. Alors ça du coup ça va être une plateforme d'envol pour les jeunes en fait, quand ils vont apprendre à voler, ils ont besoin d'avoir voilà, des plateformes pour s'exercer un peu à voler, à volter on va dire au début et du coup à la base elle est censée être large comme le nichoir et là on a dû l'aménager un petit peu pour que ça puisse rentrer dans le, dans le clocher